To go sailing is faire de la voile. Une voile is a sail. A sailboat, un voilier. The sailboat of the year, le voilier de l'année. A yachtsman wears a sailing cap, une casquette de marin. Un marin is a sailor or mariner. An anchor, une encre. A life jacket, un gilet de sauvetage. You put it around your neck, autour du cou, and do it up in front. Attachez-le devant. It inflates automatically. Il se gonfle automatiquement. Just pull on the cord. Tirez sur le cordon. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous montrer le voilier? Que c'est super, n'est-ce pas? Ah, c'est un voilier. Non, non, non, pas le bateau. Votre casquette de marin. Ah, la casquette. Merci. Mais est-ce que je peux vous montrer... Qu'est-ce que vous avez dessus? C'est une encre. Une encre? Oh, la jolie petite encre. Mais... Permettez-moi de vous donner une démonstration du voilier de l'année. Je ne sais pas. Je... je vous donnerai la casquette après la démonstration, si vous prenez le voilier. D'accord, d'accord. Donnez-moi la démonstration. Et euh, repérez la casquette. Avec plaisir, monsieur. Mais dites-moi d'abord, avez-vous déjà fait de la voile? Oh non, je n'ai jamais fait de voile. Je ne sais pas nager. Mais ça ne fait rien, monsieur. Si vous ne savez pas nager, vous pouvez porter un gilet de sauvetage. Je vais vous montrer. Je mets le gilet de sauvetage autour de mon cou. Je l'attache devant, il se gonfle automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer sur ce cordon. il va se gonfler? Oui, oui. Tirer sur le petit oui, cordon? Oui, oui. Non, pas maintenant, non, ah. non! Le voilier de l'année, le sailboat of the year. Une casquette de marin, un sailor's cap, un gilet de sauvetage, un life jacket, il se gonfle automatiquement. It inflates automatically. You do look funny, you might say. Comme vous avez l'air drôle. To go on board a boat, montez à bord. Sailboats usually don't have motors, just sails. They voiles. Another word for sailboat is un bateau à voile. To go forward through the water, avancer sur l'eau. The wind blows, le vent souffle. It's very pleasant to sail. C'est très agréable de faire de la voile. Use the rudder, le gouvernail dirigez. The boat turns. Le bateau vire. Let go of the rope, you may be told. Lâchez la corde. Voulez-vous monter à bord? Suivez-moi. Oh! Où est le moteur? Mais il n'y a pas de moteur. C'est un voilier, un bateau à voile. Vous voyez la voile? Ah oui, la voile. Mais comment il avance sur l'eau, le bateau, s'il n'y a pas de moteur? Le vent souffle dans la voile et ça pousse la voile et le bateau aussi. Oui, le vent souffle. Comme ça, le bateau avance sur l'eau. C'est très agréable de faire de la voile. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernail. On dirige le bateau avec le gouvernail. À droite, le bateau vire à gauche. À gauche, le bateau vire à droite. Oh, à gauche, à droite. Droite, à gauche. Mais attention, quand le bateau vire, le vent souffle d'une autre direction. Et il faut baisser la tête. Pourquoi il faut baisser la tête? Parce que la voile aussi change de direction, et oui! Vous comprenez? Oh, oui, <rire> je oui, je comprends! Je vais oui, vous montrer. Oui. Lâchez la corde! Montez à bord, to go on board. Le vent souffle, the wind blows. Le gouvernail, the rudder. Lâchez la corde, let go after rope. A paddle, une pagaie. The normal words for to raise and to lower, hausser and baisser, from haut and bas. But there are special nautical words for hoisting and lowering sails. To hoist the sail, hisser la voile. To lower the sail, Amener la voile. Is the demonstration over, you might ask? La démonstration est terminée. Pauvre monsieur, voulez-vous un gilet de sauvetage? Voulez-vous une taguette? Non. Voulez-vous une corde? Lâchez la corde. Lâchez la corde. Ce n'est pas la même corde. Je sais, ce n'est pas la même corde, mais celle-ci est la corde pour hisser et amener la voile. Il faut faire très attention. Hisser et amener la voile. Hisser veut dire hausser, amener veut dire baisser. Ah. Alors, j'amène la voile, je hisse la voile. Oh, laissez-moi hisser, amener. Ah. Lâchez la corde, lâchez la corde. La démonstration est terminée. Oui, la démonstration est terminée. Alors je peux la voir tout de suite. Vous voulez prendre le voilier tout de suite? Non, pas le voilier, la casquette de marin. Une pagaie, a paddle. Hisser la voile, to hoist the sail. Amener la voile, to lower the sail. La démonstration est terminée. The demonstration is over. Now, here's the complete sketch again.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 J'amène la voile, je hisse la voile. Oh! Laissez-moi hisser, amener! Lâchez la corde! Lâchez la corde! La démonstration est terminée? Oui! La démonstration est terminée! Alors, je veux la voir tout de suite? Ah! Vous voulez prendre le voilier tout de suite? Non, pas le voilier! La casquette de marin!